De nouvelles modifications viennent d'arriver sur le PTR avec toutes les modifs de 9.1. On a de l'équilibrage des classes qui a pas mal changé, notamment un énorme nerf sur la MZ, on a également des nouvelles légendaires qui viennent de pop à droite à gauche et plein de changements au niveau des talents d'honneur. Dans cette vidéo, on va voir tout ça, c'est parti. Commençons du coup par le gros du gros du gros sujet, la MZ. Alors là elle a pris un tarif monstrueux mérité, oui, voilà, bon ensuite, rentrons dans, la, dans le sujet. Donc, l'AMZ, c'est le cooldown de tous les DK qui permet de poser une bulle, une grosse bulle, qui bloque, enfin réduit, en gros, mitige les dégâts magiques subis du raid. Donc, c'est un énorme CD de raid, et c'est une des raisons qui fait que tu es obligé, à l'heure actuelle, sur la 0.5 d'avoir 2 DK au niveau de ton roster. Ce qui bloque vite, quand même, assez rapidement les slots de corps, d'accord Évidemment. Donc, désormais, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de le passer de 2 minutes à 3 minutes. Donc, c'est aligné sur le cooldown du cri de ralliement du war. Alors la rigueur, pourquoi pas Ensuite, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de faire en sorte que l'AMZ, il euh, y avait un montant max d'absorb dessus. Donc ça va mitiger, mais ça va être un montant maximum dessus. Donc typiquement, dans le cas d'un Pride par exemple, au lieu de mitiger 20%, 20%, 20%, il y a un moment où euh, ça va arrêter de mitiger et tu vas quand même te prendre des dégâts. Ce qui arrive également, ce qui amène du coup à un nerf direct du conduit qui augmentait la durée et le radius de l'AMZ parce qu'au final, la durée, est-ce que ça va vraiment être pertinent Bon, ça va dépendre. Et la durée également passe de 10 secondes à 8 secondes. Ils ont nerf 3 parties sur la MZ. Honnêtement, moi je m'attendais à ce qu'il y ait un nerf. Euh, parce qu'en fait, ils l'avaient annoncé sur euh, le montant d'absorbe au niveau de la Versa. Tu vois qu'en gros, que t'allais avoir un montant max d'absorbe dessus. Mais je pensais pas qu'en plus, ils allaient nerfer la durée et en plus le cooldown de, de CD. Après, dans l'absolu, quand tu réfléchis, un cooldown de 3 minutes comme ça, ça reste toujours un bon cooldown. Ah, c'est toujours vachement bien. Hum, c'est plus situationnel, c'est moins... Euh, je vais remplir toutes les situations, parce que sinon, avec deux D4, t'en avais par minute, et tu couvrais absolument tous les CD que t'avais. Et c'était même un peu trop simple, honnêtement. Hum, donc, oh, en soi, pourquoi pas Honnêtement, en soi, pourquoi pas La MZ reste un vraiment bon cooldown de raid, mais sans pour autant être complètement fumé. Honnêtement, moi, ça me va. Moi, ça me va. Je trouve ça, je trouve ça pas déconnant. Je trouve que t'as une utilité, mais elle est, pas trop, elle est pas trop non plus. Après, avoir... Donc là, c'est toute la vie... Plus également 1 plus Taversa. Enfin avec un multiplicateur dessus. Donc ça peut être genre euh, 40, 50 000 HP. En vrai c'est correct, hein, le le correct le montant. Le montant qu'ils ont mis c'est total health fois 1 plus Taversa. Généralement tu vas avoir euh, je sais pas 10, 15% de Taversa. En vrai c'est pas mal. Hein. ça fait 110% de HP, euh, C'est ok je trouve. Chasseur des démons. On a des modifs au niveau des talents d'honneur. On a Mana Rift qui a été retiré. Let's go Enfin putain, enfin donc c'était le seul truc qui restait, qui faisait du drain de mana dans le jeu. Le seul. Et honnêtement, ça rendait les, les, les games vraiment toxiques. C'est-à-dire que tu jouais DH plus healer, et tout ce que tu avais à faire, c'était... Déjà que c'est pas le gameplay le plus intense euh, en soi, euh, juste comme ça, DH. Tout ce que tu fais, c'était stand, drain de mana, stand, drain de mana, stand, drain de mana. Et honnêtement, du coup, tu t'avais pas vraiment cette, cette différence qui fait que... Si t'es ultra bon, tu vas faire la différence, parce que là, au final, ce que tu sais, c'est que tu drainais de façon continue la mana du mec, et sinon, tu tempo. Il y à un moment, t'arrivais forcément dans une situation auquel le mec en face n'avait plus de mana, et t'arrivais à gagner. Alors, c'est un peu moins vrai sur Shadowlands, parce que sur Shadowlands, il y a beaucoup trop de dégâts qui sont rentrés Donc au final sur des one-shots tu, tu, tu, tu gagnes souvent sur des one-shots Que ce soit bah, via Tetrack ou simplement les one-shots des mecs en face hein, Les mage et compagnie et compagnie Mais en soit gagner juste sur Le fait que t'es la seule classe qui a un drain de mana Et juste faire stun drain de mana C'est un gameplay vraiment pas Ou t'as quasiment pas de counterplay déjà Tu te fais stun et tu fais drain de mana Bah tu peux rien faire en face, c'est ultra frustrant Et ensuite même quand tu joues ça Bon ok c'est marrant de retirer la mana des mecs Mais c'est pas très intéressant honnêtement C'est pas t'as pas, pas vraiment de valeur ajoutée à juste faire un ciel un drap de mana faire une prison, un drap de mana et, et désengager et continuer à faire ça tout le long sur le combat c'était pas vraiment valorisant et vu que c'était la seule classe qui pouvait encore les faire et qu'en plus tu pouvais facilement des castes avec des dashs, jeter de avec etc, au final c'était vraiment... C'est vraiment pas dingue Donc heureusement Moi je suis très content qu'ils aient retiré ça Et ensuite on a Mortal Dance Donc ça c'est la MS qu'ils ont ajouté au DH Du coup bah, c'est aussi pour compenser Et ça c'est cool Ils l'avaient mis à la base sur le dash Et désormais ils le mettent sur la Blade Dance Ce qui Il se tient Honnêtement, je préfère que tes CD de mobilité, surtout en arène, te servent pas à faire des debuffs particuliers et je préfère que ce soit sur la blade dance. Ça va malheureusement te forcer à faire des blade dance euh, que tu n'as pas forcément envie de faire en mono parce que c'est pas ce qu'il dit le plus, mais en soit, pourquoi pas. Mais du coup, ça va forcer, te forcer à faire énormément de blade dance. Alors en soit, c'est vrai que moi, je préférerais que ce soit sur, mais ce serait peut-être trop fort, sur la frappe du chaos, un petit peu euh, comme le monk, où c'est sur son rising sun kick et pas euh, par exemple sur ses points de fureur. Bah, là, on est sur la blade dance. Bon c'est quand même mieux que le dash, donc on va voir si ça reste comme ça, si le mettre sur autre chose ou pas. Mais en attendant du coup quand tu vas faire ta blade dance, tu vas réduire les soins que reçoit la cible de 25 pendant 5 secondes, ce que tu n'avais pas sur un DH, donc ça c'est logique, tu retiens la mana et tu mets de la MS, ça aligne bien plus tes gameplays honnêtement, moi je suis très content de ça. Au niveau des talents d'honneur, on a du coup une modif au niveau de Chaotic Imprint qui fait que ton jeté de glaive intensifie le debuff de la marque du chaos sur les ennemis, qui fait que euh, ça, ça triple son efficacité sur une école de magie aléatoire. Bref, désormais, ça fait euh, des dégâts d'une école de magie ça augmente les dégâts que la cible se prend des dégâts de cette école de magie de 10% jusqu'à ce que ce soit cancel. Bon, gros, modo on reste à peu près dans la même idée. Hein. Au niveau du druide, on a Starburst qui, est juste, ils ont dit ok, ça va durer euh, 15 secondes, donc c'est le nouveau truc, il y a les étoiles filantes, etc., qui tombent. Euh, le nouveau talent d'honneur, donc ça dure pendant 15 secondes, ils ont juste précisé la durée. On a énormément de modifs au niveau du chasseur et du euh, BM en PVP, donc c'est parti. Donc on a Talent d'honneur, hunting pack, qui sait que tu réduisais le cooldown de ton aspect euh, du cheetah, l'aspect nanana, et qui fait en sorte que euh, tes alliés ont du, un boost de mouvement speed quand tu le fais. En gros, euh, du coup, quand tu fais ton speed, par exemple, tes alliés et tes boosts pendant 3 secondes. Et du coup, il a 50% de cooldown réduit, donc ton aspect qui te fait aller vite, et euh, il te donne ses, cet effet aux alliés à 15 mètres. Ah oh, honnêtement, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est plus un truc un peu RBG que AREN, honnêtement, mais, mais pourquoi pas. On a un nouveau truc, Kindred Beast, qui fait que... Tes, tes commandes de pets, les unités, les habilités uniques de tes commandes de pets se réduisent de 50% au cooldown et gagnent des effets supplémentaires. Alors, il faudra voir exactement euh, ce que ça fait. Ils ont retiré Scarpeed Sting, qui fait que tu réduis les coups critiques de la cible de 50% pendant 8 secondes sur 24 secondes. Ils ont retiré Spider Sting, qui fait que... Ça, va, ça les silence pendant 4 secondes, et 45 secondes de cooldown. Ils ont retiré The Best Within, qui fait que ton Kourou Bestial fait en sorte que toi et ton pet vous devenez immune à tous les effets de fear et de peur pendant que c'est active, pour le remplacer par The Best Within, donc le même nom. Et du coup, ce nouveau talent d'honneur-là, ça fait que ton Kourou Bestial inspire toi les pets des alliés, qui augmente l'attaque speed de 15%, et se fait une immunité en cire et horreur. Donc euh, tu as toujours cette notion-là de quand tu fais ton coup au bestial, t'es immune et euh, du coup tu gagnes euh, de l'attaque speed sur toi et des pets alliés. Ensuite on a Sting qui a également été retiré, donc ils ont retiré toutes les morsures diverses et variées. Qui faisait en sorte que tu réduisais les soins au niveau de la cible et ils ont retiré Well Protector, qui faisait que ton pet protège ton allié qui réduit les dégâts qu'il subit de 10%. Donc c'est un peu la, la mini mini sacre que tu pouvais avoir qui a été retiré Donc ils vont justement remettre des trucs, on verra sur les pages qui vont arriver parce que là là il y a pas beaucoup d'ajouts comparé à ce qu'ils ont retiré donc c'est possible que ça bouge encore dans les jours à venir. faut avoir, on a encore loin de la sortie hein, pour l'instant. Et ensuite au niveau du précis en PVP, putain ce serait vraiment bien qu'il revienne hein, parce que le pauvre précis en PVP quoi. Concussive Shot, euh, donc le truc qui est slow, hein, ton tir qui, qui permet de slow, euh, réduit d'un montant additionnel de 20% et utiliser 3 fois tir à sur un ennemi qui est, qui est affecté par Concussive Shot, donc qui est slow, ça le step pendant 4 secondes. Alors, 3 tirs à serré c'est beaucoup, hein. c'est long, on hein, va ouais, hein, mettre 3 tirs à serrer. C'est quand même une perte assez sage de DPS de, de, de, dans mes dans 3 Par contre si ça se stack et que tu peux le mettre à des moments intéressants 1 ça peut être cool et d'où il n'y avait pas de stun Donc t'avais aucun DR de stun en précis Ok c'est un des gros défauts de la précis hein. C'est une des raisons qui fait que c'est pas joué à part par Jalibin en PVP c'est Bah voilà t'as pas assez d'outils, t'as pas de stun etc Donc là ça te rajoute un truc sur une école que t'as pas Ça c'est ultra Cool. Et par contre, les conditions pour le faire, hein, je sais pas trop, mais le fait de slow de 20% supplémentaire, sachant que tu te barres déjà dans la, le monde absolu, parce que de base, t'as ton tir de lien qui est baseline, t'as bah, ton désengage qui permet d'aller plus vite et tout si tu prends le talent d'honneur, etc. Tu joues précis, donc à part casser la visée, t'as pas grand chose à faire. En vrai, ça peut être cool. Faut, faut voir ce que ça va donner, mais ça peut être très efficace contre des compos de corps à corps. Et ensuite on a un talent général, on a Chimera Sting, donc la morsure de la, de la Chimère, qui va faire que du coup tu débuffes la cible, ce qui fait des dégâts de nature, et initie une série de poisons. Toutes les 3 secondes, ça applique l'effet suivant, et à... Euh ça applique l'effet suivant, donc ça va varier les effets. T'as un l'effet qui réduit de 90% le mouvement speed. Ah ouais, c'est un peu énervé. C'est une minute de cooldown par contre. 2 T'as l'effet de l'araignée qui silence. Et 3 Du coup, t'as une réduction de dégâts et de soins. Ok, donc tu vas slow, silence et réduire les soins. Tu as une minute de cooldown. Ah oh ouais, pourquoi pas. Non c'est cool qu'ils refassent les talents d'honneur, ça va vraiment être sympa hein, en PvP la prochaine extension hein, avec tous ces nouveaux trucs. Et voilà, alors là c'est au niveau des talents de des nouvelles légendaires du chasseur, on n'en a pas trop parlé jusque-là donc on va, on va faire ça rapidement, on va en parler vite fait donc as la légendaire Necrolord qui fait que jusqu'à 3 cibles touchées par des Shakram, oh, ils l'ont déjà nerfé un petit peu vont se prendre un tir explosif donc en gros quand tu vas faire ton Chakram qui est ton talent, ton pouvoir de congrégation en Necrolord qui rebondit de cible en cible hein, ton, ton espèce de Shuriken qui a 45 secondes de cooldown il va mettre jusqu'à 3 tirs explosifs ce qui peut être très très fort en dégâts de zone à voir ce que ça va donner mais ça peut être vraiment très très fort t'as au niveau du pouvoir d'effet quand ton White Spirit touche moins de 5 cibles c'est quand même conditionnel. Il y a 35% de chance que ton Wild Spirit tape une deuxième fois. Ensuite, on a Pack of the Stool Staker qui fait que quand ton. Donc, c'est le pouvoir Kyrian. Quand ton Resonating Arrow, donc ta flèche Kyrian, fait des dégâts à une cible, es, ton groupe, donc ton groupe, hein, pas ton raid, ton groupe a 10% de chance de critique de plus pendant 10 secondes. Donc, en gros, toutes les minutes tu vas pouvoir filer un boost de 10% de crit à ton groupe. Alors, ça, c'est des trucs c'est jamais pris par les joueurs parce que euh, ça demande pas purement tes dégâts. Parce que du coup, ça te demande de faire un buff externe à des gens, mais faut timer par rapport au CD des autres, et du coup, par rapport à ta propre rota c'est pas ouf. Donc au final, tu as filé des buffs un peu aléatoires à ton groupe au moment où toi ça t'arrange, donc toutes les minutes. Après, il y a plein de classes qui fonctionnent à la CD d'une minute. Euh, 10% de crit, c'est beaucoup. Mais bon, est-ce que les joueurs ont vraiment envie de jouer ça C'est comme le War Necrolord hein, sur le papier. Sur le papier, la réalité, c'est un peu différent. Et on a également un truc, alors ça, c'est ultra bizarre. Je, je comprends vraiment pas le sens de cette légendaire, on peut qu'ils vont la retoucher. Mais en gros, quand tu es 20 tirs, tu peux mettre une dot sur la cible, qui fait que tu as des chances de proc ton killshot, donc ton exec. Quand tu utilises ce proc, donc quand ça proc et que tu l'utilises, ça va faire en sorte que les 6 cibles proches à 8 mètres, donc très très proches de ta cible actuelle, vont saigner de 35% des dégâts qu'aurait fait ton killshot en 6 secondes. Mais en fait c'est légendaire, c'est une congrès mono, avec un pouvoir mono, que tu vas faire sur un mono sur une cible. À quel moment tu te dis ah oh ouais quand je vais faire un proc ça va faire des petits dégâts de zone juste autour, ça va être génial. Genre, genre. déjà en mono elle est trop basse, et je pensais vraiment que ça allait ajouter le mono et qu'il tu dire, Nécro en multi ça va être trop fort, Fae tu auras un petit peu des deux, Kyrian tu vas booster un peu ton groupe, et Vintir tu vas friter le mono, tu vois, je m'étais dit que ça serait un truc comme ça. Parce que c'est logique, ils sont déjà designés comme ça, les pouvoirs de euh, congrégation. Mais là, honnêtement, faire un mini saignement de zone juste autour de ta cible actuelle, quand tu le fais avec le flight chat, oh, come on. C'est pareil, en PVP, ça ne servira à rien, ça. Enfin, je sais pas, genre je suis vraiment pas fan du design de cette légendaire, mais je te laisse me dire ce que tu en penses en commentaire, hein, si tu penses autrement. On a mage, euh, juste le nouveau pouvoir légendaire, qui fait que ton shifting power, donc ton pouvoir d'effet, il ne peut pas être fait en te déplaçant. Okay. Et ensuite, euh, les cibles que tu touches avec ton Shifting Power te font 1% de crit et 1% de hâte, jusqu'à 10% pendant 10 secondes. Le truc, c'est que si tu joues ça, donc auras 10% de crit 10% de hâte, c'est-à-dire que tu vas devoir le faire avant la combu. Mais si tu fais avant la combu, tu récupères pas le cooldown de ta combu. Donc en fait, avoir un buff après, sur un truc qui de toute façon que te permet de revenir sur tes sorts, c'est quoi l'intérêt Genre, ça n'a pas de sens, c'est un truc que tu le fais après ta combu, pour récupérer plus vite ta combu. Mais du coup, c'est à ce moment-là tu t'en fiches d'avoir ton buff de stats. Et comparé à tous les autres pouvoirs... voilà. ok, là je te cite le mage-feu. C'est parce que c'est la conrie qui est surtout toujours en hein, mage-feu. Si on prend le cas du mage arcane, c'est pareil. Il va pas faire son burst et ensuite mettre son pouvoir d'effet, il aura plus de dégâts. Et hors burst, il tape pas le mage arcane. Il a son toucher des maquis, son arcane power, etc. etc., etc. Mais ça, il a envie de les récupérer. En fait, il a envie de récupérer tous ces cooldowns-là. Donc, t'as quasiment pas d'intérêt. Et t'as aussi des bonnes légendaires, mais dans arcane, et en, en frost. En Frost, ça suit un peu la même logique, mais à la rigueur, mais mais en Frost, ok, en Frost, c'est des bonnes sets. Atécrite, c'est des bonnes sets en Frost. Mais t'as des bonnes légendaires en Frost. Et c'est 10 secondes. Et, et en gros, tu sais pas une burst donc tu veux t'aimer quoi Une orbe là-dessus. Enfin, je comprends. Vraiment, je comprends pas l'intérêt de, de fait cette légendaire. Après, j'exprime juste mon opinion. Hein. Je suis assez critique, mais c'est parce que moi, je, je m'attends à ce qu'il y ait des trucs qui me, enfin voilà, en tout cas. Ça me semble un peu plus logique, c'est pour ça, je ne suis pas très convaincu de ces gens derrière ça, ça, ça, ça, me rend un peu déçu, c'est pour ça. Parce que je souhaite le meilleur, évidemment. Donc ensuite, on a le moine Mistweaver, qui a su des qui a reçu des appels monstrueux, ils ont clairement envie qu'il soit présent en PvP et en PvE sur la prochaine extension. Effectivement, vous ne le voyez pas trop, donc tant mieux. Donc on a Enveloppé Mist qui va coûter moins de mana, ça passe de 6% du base mana à 5,6%, donc ça c'est plutôt cool. On a la Revival qui marche également sur la Mastery, qui a été ajoutée à la Mastery. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ok, on a du coup le, euh, le regain. Hein, le regain, du coup Revival, c'est le regain qui marche également sur la maîtrise. Donc, déjà, on a un up là-dessus. Ensuite, on a un up monstrueux au niveau des dégâts. Racing Sand Kick, c'était sur du moins 20%. Ça passe sur du moins 12%. Donc, là, on a un up vraiment bon du RSK. On a également un up conséquent parce qu'il passe de moins 9% à 0% du Black Road Kick en termes de dégâts, on a un up de 0% à 10% au niveau des dégâts de la Paume du Tigre, et, on, et là, c'est le pire, on passe de 60% à 92% de dégâts en plus sur Spinning Crane Kick. Pour rappel, en moine, rien au final maintenant, ça, quand même, ça tape quand même pas trop mal, et t'as une légendaire qui est quand même pas mal jouée, même sur les parts en heal, mais euh, bon, on va prendre les parts sans DPS, mais même les parts sans heal, vois, on va même prendre les parts sans heal juste pour te montrer. Donc là, ce que je te montre, c'est les parts sans heal sur le moine heal. Okay sur le moine heal, tu vas prendre par exemple Altimore, tu vois, le mec là qui a 10k hein, 10 de HPS, 3 hein, pas mal en vrai, hein, 3 avec ça Il a ça. En gros, ça fait en sorte que quand tu fais ta pomme du tic, ton blackout de kick, ton RSK, etc., ils vont soigner les gens de, 50, de 250% des dégâts que tu fais pendant 15 secondes. Enfin, ça dure 15 secondes, et en gros, quand tu fais tes compétences, euh, donc essence forte, etc., etc., tu vas avoir du heal sur tes sorts qui font du DPS. Donc, en gros, faire du DPS, ça génère du heal. Hein, un instar un peu du DC avec le système de l'expiation. C'est une légendaire qui est vraiment très jouée, qui marche bien, et tu arrives à, mine de rien, à rentrer déjà, même à l'heure actuelle, des dégâts qui sont, au final, pas si mauvais que ça. Par exemple, si on va regarder les dégâts au niveau du monk heal, on est sur du 2k2, sur du shriekwing, 2k8 sur du altimore, etc. Et comme tu peux le voir, il y en a pas mal qui jouent cette légendaire là. Donc ils ont 2k8 de dégâts, ils jouent cette légendaire. Donc au final, faire des dégâts te génère des soins et ils ont augmenté de façon ultra considérable les dégâts. Donc l'aspect va risque de redevenir vraiment sympa. Honnêtement, moi avec tout ça, je me dis, ça donne envie. Ça donne envie de jouer un, un moine heal en MM+, ça donne clairement envie. En raid, il va devoir concurrencer, et ça c'est dur, le droodil et compagnies parce que effectivement faire des dégâts c'est ultra important, mais il faut quand même que tu fasses tes soins, tes soins sont pas mauvais, le truc c'est qu'un, t'es un heal corps à corps, euh, ça c'est des spots qui sont durs parce que t'as peu de place corps à corps, déjà rien que pour les corps à corps eux-mêmes, donc mettre des heals au corps à corps c'est relou, t'as déjà le paladin, et il a toujours pas de mitigation au niveau du raid, voilà, t'as pas de mitigation au niveau du raid, donc t'auras un peu de dégâts, et ça c'est cool, t'auras des dégâts, et t'auras du heal. Donc il y a moyen que tu en mettes un, honnêtement il y a moyen que tu mettes un moine au niveau de ton raid, et c'est clairement ce qu'ils essaient de faire à ce niveau là, donc à voir, à voir ce que ça va donner dans les très très grosses guildes, euh, est-ce que ça arrivera à prendre la place d'un double, double cham prêtre euh, pâle, je sais pas parce que bah tu manques toujours de mitigation. et t'as également un autre truc qui fait que ton regain va également te mettre un gift of miss sur toutes les cibles donc vraiment le regain devient un cooldown vachement plus sympa, il était un peu faible honnêtement comparé aux autres gros CD des raid notamment parce que bah hein, il apporte pas de mitigation, c'est du dispel et le dispel t'en a pas toujours besoin t'as certains boss où ça peut être cool hein, par exemple bah tiens le, le premier boss du prochain raid, t'as accru, Mais bon, ok t'as pas envie de top tip pour le premier boss du prochain raid mais bon bref il va faire un fear un, un dispel sur tout le monde que tu peux retirer, qui fait réussir les gens autour, tu fais un regard, il n'y a plus rien, tu vas être tranquille. Donc tu sur une des dernières phases, un petit regard, tu mets bien tout le monde, tu as du bon dégât, le gameplay va être cool parce que tu vas pouvoir taper. Et honnêtement, moi je trouve ça trop cool les healers qui tapent et qui, ont, qui sont un peu actifs comme ça. Honnêtement, le, les deux seuls le vrais défauts, c'est que c'est au corps à corps et que tu n'as pas de mitigation au niveau de ton raid. Mais il y a clairement moyen qu'il arrive à trouver sa place et ça se fait grave plaisir, d'autant plus qu'en PVP, ils l'ont ultra épais. Sinon on a, des on a les nouvelles légendaires du coup du moine. Donc on a euh, Bountyful Brew qui fait que tes compétences ont une de chance de caster Bundest Brew sur euh, ta cible avec 1,25 de RPM. Ça me semble vraiment pas ouf, mais on verra bien. T'as Call to Arms qui va faire que ton Weapon of Order, donc ton pouvoir Kyrie en 2 minutes qui augmente ta maîtrise et compagnie, va faire en sorte que tu appelles ton élémentaire, donc ton Yuzao, ton Yulon et en Windwalker du coup euh, ton, ton Xuen pendant 12 secondes. Est-ce que ça sera mieux que les légendaires actuels hmm. <rire> Ça reste à voir, mais je sais pas, on verra. On verra. Honnêtement, là j'ai besoin de voir les sims. Là, juste comme ça, je peux pas trop dire. Parce qu'en gros, effectivement, c'est cool. Tu vas gagner des trucs, tu vois, genre en mode marche vent, c'est cool parce que tu alignes toujours ton tigre avec, et du coup tu pourras aligner ton tigre et 30 secondes d'esprit. Et tu pourras avoir en gros 36 secondes de tigre, 30 secondes d'esprit, et t'auras quand même le bonus de maîtrise, mais tu perds la hâte que tu gagnais avec Invoker's Delight. Et là, honnêtement, j'ai besoin d'aller voir les sims et d'aller voir un petit peu des trucs pour savoir exactement ce que ça a donné. Euh... Pareil, euh, genre en mon temps, qu'est-ce que c'est vraiment ça que as envie d'aller rechercher euh, Comparé aux, aux autres trucs qui te permettent d'avoir un double cake smash, double frappe tonneau, etc. C'est pas dit. Et pareil, en heal, du coup, t t auras sûrement envie de jouer la légendaire qui fait que quand tu tapes, tu soignes tes potes. Donc, euh, bon, <rire> à voir. Sinon, t'as failli qui fait que tes, chances ont une chance, euh, tes compétences ont une chance de Reset failing euh, stomp, qui ont une chance de Reset Falling stomp sont doublés donc pour rappel c'est une zone que tu fais au sol un peu comme le, le pouvoir des en War les ennemis et alliés qui sont touchés par failing Stop sont touchés par Fire exposure, euh, exposure qui augmente les dégâts et soins contre, contre eux de 8% pendant 10 secondes donc 8% de dégâts ou soins en plus pendant 10 secondes quand tu fais ça Ouais, ça me paraît faible honnêtement, ça me paraît faible, et sinon on a la Sinister Teaching qui fait que Fallen Order, donc pour rappel le pouvoir Venture, qui invoque un portail qui invoque des esprits, il y a plein d'esprits de partout, ça invoque un... un esprit supplémentaire, un adepte supplémentaire, un ox crâne ou tigre, donc euh, pendant euh, pendant la durée où ça les invoque, donc euh, un, de gros, euh, un de tes gros esprits quoi, suivant l'aspect que tu joues, et du coup, pendant ce temps-là, tes compétences qui font des critiques réduisent le cooldown de Fall Order 2-3 secondes. J'ai aucune idée à l'heure actuelle de savoir combien de critiques t'es capable de mettre. On va dire que, par exemple, enfin on peut calculer vite fait, mais par exemple tu joues un build full crit. Ce qui est en soi pas déconnant. Imaginons un mois de marche marchement full crit. 30% de crit, perso, c'est ce que j'ai sur mon mois de marche marchement. De toute façon, c'est une des meilleures stats, etc. etc. 30% de crit, ça veut dire que tous les... 3 secondes environ si t'as de la chance tu peux mettre un crit sauf qu'après faut voir si ça marche sur les points de fureur etc sur chaque petit crit comme ça ou pas ou sur les micro dégâts je, je sais pas voilà, je sais pas comment ils comptent euh, gérer ça mais imaginons je mets un crit toutes les 3 secondes ça veut dire qu'en 24 secondes tu vas mettre 7-8 crits. tu peux récupérer euh, allez on va dire tu pourras récupérer peut-être 30 secondes dessus on va dire que dans le meilleur des mondes tu récupères entre 20 et 30 secondes c'est vrai que ça passe sur un colonne de 2 minutes 30. Hmm. Mais du coup, tu perds la maîtrise et tout le bordel que t'as côté qui J'aimerais bien que ce soit joué, hein. c'est ultra marrant à jouer en vrai. C'est marrant, hein. as, tu t'invoques, t'as as, l'impression d'invoquer une rouillée de chasseur quoi. Mais ça me paraît vraiment short en fait, ça s'aligne pas bien avec nos cooldowns. En heal et tout, ça m'étonnerait que tu joues aussi en manque tant que certainement pas, donc euh... à part pour Dips quoi, mais ouais euh... ça me paraît pas incroyable en vrai, donc euh, bon on verra bien. Mais euh, et dis pas en tout cas si tu un avis contraire, à le mettre dans les commentaires. Au niveau du prêtre, euh, on a une modifications au niveau des légendaires. On a bonne MD Pact. donc ils ont rechangé le truc qui faisait que ton Fail Guardian était deux fois plus fort quand tu fais des mots de mort. Ils sont revenus dessus, ils ont changé, ils ont fait en sorte que du coup quand tu appelles ce pouvoir, tu vas également mettre un masque hanté tu vises la cible. Et qui copie les, les bénéfices euh, Sur une cible Alors je sais pas comment ça euh, Quelle est la cible qui va être visée par ton masque Honnêtement j'ai pas bien compris ça Qui va copier les bénéfices de ton buff actuel Défaillé sur ta cible actuelle Ça me paraît vraiment faible comme légendaire Comparé à tout ce que tu peux avoir hein, ailleurs Tu peux doubler le pouvoir d'effet mais euh... Enfin le mettre sur deux cibles quoi ah, et à part après être sacré, ou si t'avais envie de buffer tes potes et de sacrifier ça au niveau de toi-même, ta légendaire, à la rigueur, si tu veux sacrifier un peu de ton HPS pour ça. Mais sinon, euh, en vrai, déjà tu joues, fa tu joues pas faillé en, en disco. Tu peux le jouer en dips, mais en dips t'as tellement mieux, elles sont très très bien les légendaires SP ça, Pour l'instant ça me paraît assez faible, à voir s'il la rework encore ou pas Et sinon on a changement au niveau de la légendaire man game C'est qu'ils ont en gros que t'avais deux stacks et que tu le castais plus longtemps, ils l'ont rechangé encore Ce qui va faire que désormais ça va durer 3000 secondes Et ça renvoie euh, 10% supplémentaire de dégâts et de heal. Bon, ce que fait déjà jeu d'esprit mais il, un petit, il sera un petit peu plus fort Et quand jeu d'esprit se termine, tu gagnes 3% de crit euh, bon alors 3000 secondes de plus c'est ultra chelou cette, cette histoire, donc en gros il dure indéfiniment jusqu'à jusque ce que ça proche, que ça finisse, que ce soit dispel, c'est possible honnêtement. Euh, ça doit vouloir dire ça, mais je sais pas, 3000 secondes ça me paraît un chiffre bizarre. Et quand jeu d'esprit se termine tu gagnes 3% de crit euh, pour, chaque seconde, euh, pour chaque seconde pendant 10 secondes, donc en gros peut-être euh, 3, 6, 7, 9, enfin 3, 6 pardon, 9, 12. Jusque 30%, euh, le cas échéant, ça hein. veut dire que tu veux commencer par exemple, imagine tu joues ça en DPS, tu veux commencer à mettre direct ton mind game, ensuite tu pars directement en void form, hmm, pour le bonus de crit. Mais encore une fois, t'as des légendaires tellement bien et en ce moment tu joues fire. Mais après, tu peux jouer 26 en étant en SP, mais. Hmm. En PvP, c'est pareil, hein, c'est pas incroyable, hein, avoir un buff de crit, etc. C'est pas. Ok, ton mind game devient un peu plus fort. Ça, ça c'est cool, hein, t'as un médium un peu plus fort, mais au final, est-ce que tu préfères pas juste avoir des dégâts directs euh, Probablement. Le fait qu'il y ait une durée indéfinie comme ça, ça peut être bien en PVP, ça va forcer un dispel, ou alors que ce soit complètement proc. Alors qu'avant, des fois, tu peux juste attendre. En vrai, ça peut être pas mal. Et le bonus de crit, euh, est-ce que ça va vraiment te servir Peut-être. Peut-être qu'en PVP, ça peut avoir son utilisation en PVE, ça, ça m'étonnerait, ça me semble faible, en vrai. Même en Disco, genre, euh, t'as d'autres légendaires que t'as envie de mettre, quoi. Et je suis pas sûr que le, le boost de crit soit vraiment pertinent sur un discours. Ensuite, on a le Sham. Donc, en LM, ils ont retiré le talent Purifying Water, qui fait en sorte que quand tu purges, euh, tu, tu récupères de la vie en gros. Ok, j'ai eu peur. <rire> ils ont mis le Static Field totem sur l'aspect Amélio. Ça, c'est cool. Pour en fait, c'est le nouveau totem qui fait que tu, euh, tu mets au pied de la cible un totem qui a 10% de tes points de vie et qui fait un court-circuit euh, court qui fait que les ennemis ne peuvent pas passer à travers. C'est le nouveau talent en donneur en Shaman. Et ils l'ont également mis pour l'aspect Amélio. Ça, c'est bien. On a également hein, la forme éthériale, alors là, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais bon, bref. C'est la forme, euh, en gros, c'est ton immune en chamélio en arène, qui, qui passe de 15 secondes à 14 secondes. <rire> pourquoi, je sais pas Je sais pas pourquoi ils ont changé comme ça à durer Mais bon, pourquoi pas Et au niveau des PVP talents, t'as également un nouveau talent Qui a l'air vraiment cool 20 secondes, euh, 20 secondes de cooldown Que tu peux utiliser et que tu peux prendre dans n'importe quel SP Et qui va faire en sorte que tu sur la cible que tu vises, Suivant le bouclier que t'as actif Ça va consommer ce bouclier là Et ça va faire un truc sur la cible C'est parti Si t'as le bouclier de foudre, tu vas knock back les ennemis c'est cool en vrai, c'est grave cool 20 secondes de cooldown, bam bam Bon alors après il faut 2 GCD Mais t'en faut un pour le poser et un pour l'activer Mais en vrai c'est cool Totem de terre, tu routes les ennemis pendant 3 secondes Pas mal non plus en vrai Et t'as le water shield Donc là euh, bah, du coup euh, si t'es en sp euh, resto Et ça, ça a l'air vraiment cool Qui fait que tu invoques un siphon Pendant 6 secondes Qui réduit les dégâts et les soins De 40% Pendant que les ennemis restent dedans T'imagines, tu mets un stun ou autre, les mecs, ils vont galérer à remonter une MS de 40% que tu peux poser en healer. Un healer qui peut poser une mortal strike. Boum T'as pas ça T'as pas les healers qui posent des mortal strike dans le jeu, normalement. Et en plus, du coup, tu vas réduire également les dégâts. Donc, en vrai, c'est un énorme CDDF sur 20 secondes. T'imagines Imagine un cas et tout, tu lui mets ça dessus, il est sur toi, tu restes sur... tu restes sur place. Il peut pas, il est obligé de sortir de cette zone. Mais du coup, bah, si t'es à côté, c'est relou pour lui. Euh, pendant 40. Et ça réduit de 40% ses dégâts, donc il va devoir s'embarrer de cette zone. Hein. Ça, ça peut être très très fort. Hein. Ça peut être très très fort ce nouveau talent d'ailleurs. En élem, Amélio et Resto, du coup. On a Vesper Totem qui n'a pas une modif. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont mis que c'était différent. Et on a le pouvoir. Euh... Des, des failles qui est indiqué ici au niveau du shaman qui va faire que quand tu fais faille transfusion donc ta canalisation du pouvoir des fées quand tu es euh, fée et shaman, va faire en sorte que tu réduis des cooldowns de certaines de tes compétences, je ne sais pas exactement lesquelles là ils l'ont retiré, ils l'ont changé, ils sont revenus dessus etc, mais en gros ça va être un peu comme le pouvoir des, des fées en mage où tu récupères tes cooldowns, bah, leur idée c'est de faire exactement la même chose sur ce pouvoir là mais apparemment visé sur certaines compétences. On reviendra un peu sur les légendaires derrière parce que parce que... Oh non, il non tout de suite. On a également, du coup, la nouvelle qui, euh, légendaire Kyrian. Alors, moi, j'en suis vraiment pas fan, mais bon, bref. Quand toutes les charges de ton Vesper, totem sont consumées. Donc, pour rappel, le pouvoir Kyrian en chaman, c'est un Vesper totem, qui est un totem que tu peux placer où tu veux, et qui, quand tu vas faire des dégâts, va pulser faire des dégâts, et quand tu vas faire des soins, va pulser et faire des soins autour de lui. Et en gros, quand toutes les charges sont consumées, il va radier. Et il va faire un heal et des dégâts de zone sur 15 yards autour de lui. Ça te demande de traquer quand il va se terminer. Ça te demande de l'avoir au bon endroit, de potentiellement le redéplacer pour qu'il fasse l'effet que tu as envie au moment où il va se terminer. Et ensuite, c'est que sur 15 yards. Alors pour DPS, à la rigueur, tu devrais y arriver. Mais imagine, au niveau de ton raid ou autre, si tu veux jouer au niveau de ton raid, c'est ultra galère. Tu dois penser à gérer tes stacks. Tu dois regarder la vie des gens, gérer le fight, gérer les machins. Et en plus... Tu dois le positionner bien parce que t'as que 15 yards, en plus de gérer tout ça, enfin honnêtement, on compare à toutes les autres légendaires que tu peux prendre, je vois pas pourquoi tu jouerais ça. Et bah en Amio t'as mieux que de jouer Kyrian et en Elem. Euh... Bah, bah, C'est pareil quoi. Tu, tu joues pas Kyrian, tu joues Fae, tu joues euh... Necro, mais tu joues pas Kyrian, donc.. Euh... Ça, ça me semble vraiment pas incroyable ce même hein, ce, cette légendaire-là. Ensuite on a Démoniste, alors ils ont nerfé les dégâts d'agonie. Euh, ils se sont dit que c'était trop fort en fait ce qu'ils avaient fait sur le démoniste alors ils l'ont un peu nerfé donc euh, ils n'arrêtent pas d'y toucher je pense qu'ils vont le re remonter derrière parce que du coup c'est un peu faible là de ce que j'ai vu sur la vidéo de Kamalji et tout mais bon bref du coup agonie ils ont retiré un, un chiffre sur les dégâts là le plus 0,1 qui avait au niveau qui s'est au niveau des, des calculs de dégâts donc euh, ils réduisent les dégâts de l'agonie qui était déjà pas tant que ça il avait un peu monté mais enfin bon c'est bizarre et ensuite il y a un nerf au niveau de ce conduit là qui est le nouveau conduit qui remplace celui sur l'étreinte qui fait en sorte que du coup quand tu fais drain ou euh, shadow bolt donc euh, très de l'ombre Très de l'ombre en enfin, français exactement euh, tu fais des dégâts supplémentaires pas en fonction des nombres de dots que tu as actifs sur ta cible et là, ils l'ont drastiquement nerfé, ils l'ont ultra nerfé parce qu'à la base, c'était 20% sur le drain d'âme et 40% sur Shadow Bolt. Ils l'avaient divisé par deux et ils viennent de le re-rediviser par deux. Donc désormais, tu vas faire 10% de plus par dot sur ton trait de l'ombre et 5% de dégâts de plus par dot sur ton drain d'âme, sur les cibles qui ont ça au niveau du conduit. Ce qui est sur un conduit actuellement, ça va faire environ du 8%. Donc du 8% par dot, on va dire que tu peux avoir... Un... 5 dots, ça va faire 40% de dégâts en plus. En soi, ça me paraît co correspondre à peu près à ce que les autres conduits sont censés t'apporter en termes de dégâts. Mais du coup, faire un build autour du Drindam particulier, genre Necrolord, Drindam, machin.. Est-ce que ça vaut encore vraiment le coup maintenant qu'ils ont autant nerfé ça Je sais pas, faudra voir les chiffres de fin, mais ils vont sûrement y retoucher donc on va pas trop s'y attarder ici. En tout cas, apparemment, le démoniste, pour l'instant, du coup, en afli il est repassé un petit peu. Il a, il a moins ce Avant, il était retourné haut, maintenant, il stonk un peu moins. Mais vu qu'ils y touchent énormément, on va vraiment attendre la fin pour vraiment avoir une vraie vie, un vrai avis, parce que ça, ça bouge tellement que... Et sinon, au niveau de l'aspect destru, ils ont augmenté un petit peu Shadow Burn, qui est quand même pas tant joué que ça, hein, pas se mentir, qui est un espèce de... qui est le finish, hein, si tu veux, un peu l'exec que tu peux prendre en talent quand t'es en, en spédestro. Ça a fait désormais plus de dégâts, et tu reset, son cooldown si la cible meurt dans les 5 secondes après l'avoir utilisé et tu récupères ta, ta sous-charge donc ton fragment d'âme si la cible meurt quand tu l'utilises. Ce qui est notamment très pratique sur les trucs comme par exemple euh, quand tu joues Spiteful en même plus, avec tous les petits fantômes qui repop là tu peux les shadow burn shadow burn, shadow burn, tu peux te faire ultra plaisir parce que tu vas récupérer quoi qu'il arrive le coup cool de dessus, leur mettre des dégâts et compagnie et bref du coup c'est un petit peu plus haut donc tu peux faire du snipe si t'as envie Au niveau des cibles basses en vie. et si elle meurt dans les 5 secondes tu vas récupérer et tu vas pouvoir continuer tes snipes là dessus A voir ce que ça donnera réellement mais c'est plutôt un truc de même plus hein, dans tous les cas ça Et du coup on a des nouvelles légendaires également En démo t'as Inpedding Catastrophe qui fait que l'explosion finale est augmentée de 75% et de 15% de plus pour chaque ennemi hit sur, euh, sur sa cible finale également chaque cible qui est touchée par ton full rot, donc le truc d'effet augmente ta hâte et ton critique de 5% pendant 8 secondes ouais c'est plus tant que ça avant hein. bon, c'était 50% ils ont bien changé hein. euh, en gros si tu cibles plusieurs cibles ouais c'est pas ouf en vrai ça marchait bien avec l'ancien gameplay que tu avais au niveau du démol qui était en mode euh... Mes dégâts, c'est le moment où j'extase, et donc évidemment, c'était un peu plus de 8 secondes. Et 8 secondes, c'était le temps où tu fasses tes 6 extases en gros, hein, parce que tu pouvais en faire grosso modo 6, 7, sur euh, ce que tu avais. Bon, gros, t'en fais 5, tu récupères, t'en refais une, t'en fais 2. Donc, sur 8 secondes, tu pouvais grosso modo en faire 6. Ça aurait été cool parce que t'avais la hâte d'en faire plus et le critique de faire plus mal. Donc, ça aurait pu être sympa dessus plutôt que d'avoir cette légendaire random qu'on joue actuellement qui est pas ouf, hein, mine de rien, qui fait que tu peux augmenter tes dégâts et augmenter les dégâts de ton pet, etc., et qui est pas dingue la légendaire à petit, pour le coup. Donc ça aurait pu être quelque chose, mais là en fait, le fait d'augmenter par exemple là en mono 5% euh, pendant 8 secondes, sachant qu'en plus ils ont nerf de 20% les dégâts de l'extase, au final, ça aurait pu coller avec l'ancien gameplay, mais avec le nouveau, euh, pas tellement. Et donc ça me paraît pas, pas incroyable, mais on va voir ce que ça peut donner. Mais c'est peut-être dans des situations de niche où tu mets des sous sur plusieurs cibles et où tu as quand même envie de burst avec l'extase, mais ouais, je sais pas trop. Ça me semble aller un peu dans des directions qui ne vont pas forcément avec ce qui comptait faire au niveau du démo. Et ensuite, tu as le truc uh, Kyrian, qui fait que quand ton Scoring Tight te génère des fragments d'âme, tu gagnes 100% de mouvement speed et 40% de critique pendant 8 secondes. Pour rappel, le Kyrian, c'est 40 secondes de cooldown, tu vas faire des dégâts d'Arcane et... et des dégâts sur 18 secondes, aucune date. Si la cible meurt en étant affectée par ça, tu vas regagner 5 fragments d'âme. Si la cible survit, tu récupères ton cooldown. Le truc, c'est que du coup, avec cette légendaire-là, ça va faire en sorte que si ta cible meurt, tu vas gagner du mouvement speed et du chance de critique pendant 8 secondes. Donc là, si tu es dans une situation purement de plus, MM+, hein, parce que sinon franchement, euh, les situations dans ce cas-là, t'en auras pas tant que ça en raid, parce qu'il faut des créatures qui arrivent de façon régulière, que tu réussisses à le mettre dessus, qu'elle meurt, que tu récupères des âmes, etc., ça peut être cas, hein. ça peut être une situation de niche sur certains boss, peut-être par exemple Keltuzad où il y a pas mal d'ad, peut-être Rocalo, où tu as des vagues d'ad et tu vas pouvoir reset tes Fragments d'âme avec et faire un petit, bur petit burst sur le boss. Mais un burst de 8 secondes, honnêtement, euh, à part euh, faire un setup qui correspond pile à ce moment-là sur de la flea, ou alors mettre deux Chaos bolt en Destru, oh, c'est pas forcément incroyable. Donc c'est peut-être plus une légendaire de Mythic+, parce que notamment cet aspect de Wombourg Speed, mais en réalité, est-ce que... Est-ce que ça correspond vraiment à, à quelque chose que tu as envie d'avoir, ce burst de 8 secondes, quand une cible vient de mourir Enfin, généralement, tous ces trucs-là, ça, ça marche pas bien et c'est pas assez prédictible, tu peux pas vraiment te tourner autour. Ou quand tu veux le faire, ça te demande de gérer trop de choses. Ça, ça marche jamais très bien, ces trucs-là, où il faut que tu aies des conditions particulières à accéder pour qu'ensuite, ça fonctionne. Donc, euh, moi, j'y crois pas trop, à l'égender, honnêtement. Et ensuite, ta légendaire au niveau de Necrolord, qui fait que ta Decimating Bolt, donc ton pouvoir Necrolord, augmente également le, la chance de critique de 100% et les dégâts critiques de Incinéré, Drain et Demon Bolt pendant euh, bah, la prochaine utilisation, j'imagine, de ce truc. Donc en gros, ton Decimating Bolt, donc euh, on va revenir dessus rapidement, le pouvoir Necrolord, Decimating Bolt, 45 secondes de cooldown, tu lances un cast de 2,5 secondes, donc c'est loin, sur l'ennemi, qui a fait en sorte que. Ça augmente les dégâts de ton prochain dradam, ton prochain, de tes trois prochains incinérés, tes trois prochaines démol bolt de 100 Et du coup là, si tu prends cette légendaire là en plus dessus, ça va encore augmenter, ça va aussi augmenter tes chances de critique de 100 et les dégâts critiques que tu vas faire dessus. Donc en gros, est-ce que est ce que ça va te donner comme effet sur ton dradam et ton incinéré, ça va suffire à remplacer les autres Légendaires que tu as en place Il intérêt à être énervé ton Drandame hein parce que si tu joues cette Légendaire parce que là, ce que tu peux dire à la base, c'est que tu te dis ah, ok, on va, va, va tout synergiser, tu vois, à la base tu vas dire ok, je vais jouer démoniste à fiction, je vais le jouer Necrolord, je vais jouer le Conduit sur le Dranam. j'aurai du coup mon Necrolord. la Légendaire sur, euh, sur le dame également tu vas jouer, enfin tu vas dire ça, je vais tout aligner, je vais tout mettre dessus je vais jouer mon Conduit, ma Légendaire, je vais jouer euh, ces machins, enfin je refais. tu vas jouer du coup cette légendaire tu vas jouer le conduit dessus tu vas jouer du coup bah, forcément cette congrégation là et tu vas dire ok j'aurai ma décimating bolt j'aurai ma légendaire, j'aurai mon conduit qui augmente les dégâts de mon drame plus il y a de trucs sur la cible je vais pouvoir faire des trucs de ouf et ça sera peut-être le cas mais ce sera peut-être pas le cas non plus et ça honnêtement à part pareil choper les cibles ça va être dur de dire parce que dans l'idée faut que la synergie de toutes ces conditions là parce que c'est uniquement dans ces moments là où ça va marcher de jouer 7 congrès, cette légendaire, se conduit, et évidemment de partir sur les five de burst où tu auras tout mis sur la cible, est-ce que ça va suffire à le rendre suffisamment fort pour que ce soit joué Ça sera peut-être le cas, auquel cas tu feras un drain d'âme, mais alors celui-là, mec, il va partir mais tellement haut. Les incinérer. pareil, hein, soit si t'arrives à faire un truc de ouf dessus, pourquoi pas Pourquoi pas Mais faut vraiment tout aligner. Ça va devenir un build OTP sur sur ça, sur cette frame-là, sur tes decimating Bolt. Du coup, en gros, tu vas te baser sur un burst. Si tu joues des légendaires, hein, tu pars clairement sur une idée que tu auras des au minimum des micro-bursts toutes les 45 secondes et des gros bursts quand tu récupères tes CD principaux. Mais il faut voir à quel point ces mini-bursts, ils valent la peine, aux autres options qu'on a actuellement au niveau des autres congrégations et des autres légendaires sachant qu'ils bougent pas mal les chiffres également dernièrement mais t'inquiète pas de hein, toute façon, je te ferai des vidéos de légendaires par classe dès que c'est un peu plus stabilisé histoire de dire qu'est ce qui marche qu'est ce qui marche pas dans quelle situation et ça j'attends juste qu'ils soient un petit peu plus stabilisés ça arrivera sûrement en juin hein, juin mi juin deux, deux semaines environ avant la sortie de Shadowlands, histoire que tu sois prêt un maximum et histoire de pas faire des contenus qui vont de, de toute façon plus fonctionner euh, d'ici 2 euh, trois jours ensuite on a notre ami le guerrier. Alors, petite modification, pas grand-chose hein, au niveau du guerrier. Le talent d'honneur, démolition, qui fait en sorte que tu réduis de 2 minutes le cooldown de ton Shattering Throw, donc qui permet de péter les bulles et compagnie, a été EP. C'est assez normal, hein, parce que de toute façon, honnêtement, euh, sinon, tu ne le prenais pas tant que ça. Qui réduit le cooldown de ton Shattering Throw, donc toujours de 2 minutes, lancé fracassant, il me semble, non En français. Et augmente les dégâts que tu fais au bouclier d'absorption d'un montant supplémentaire de 500%. Donc, oui. gros... Déjà c'est 100% de base, là tu vas faire des Shattering Throws qui vont exposer les mecs Le mec, s'il si garde sa bulle ou son bouclier, il va prendre un tarif Peut-être qu'il y aura un play où quand tu vois les guerriers qui jouent ça avec un prêtre Genre le moment où Shattering Throws arrive, tu fais un cancelerat de ton bouclier Parce que du coup tu vas te prendre les dégâts euh, non augmentés de ton Absorption. C'est possible en vrai, hein je sais pas, faut avoir mais ça peut, être, ça peut être kiffant, ça peut être marrant en vrai Très situationnel, on est d'accord mais ça peut être kiffant en vrai et voilà donc ils ont juste changé le texte un mal du Shatter X c'est toujours 500 et c'est 1000% de plus Évidemment, quand tu as ce talent d'honneur. Ça sera tout pour les petites modifications qui viennent d'arriver là avec, euh, avec ce mercredi là. Donc, chaque mercredi, hein, quand ils en gros ils passent un nouveau, nouveau patch <rire> sur le PTR, ils font les raid tests et compagnie. Donc, n'hésite pas non plus d'ailleurs à aller checker la chaîne Twitch parce que je fais les raid tests sur le PTR. Donc, ça permet également de voir les classes et les nouveaux boss. Donc, n'hésite surtout pas à aller voir tout ça, me dire ce que tu en as pensé de cette mise à jour. Tout ça dans les commentaires. Je te souhaite une excellente journée. Kiff bien, prends bien soin de toi et on se retrouve très vite.